Cette semaine, j'ai eu rendez-vous dans un centre d'hébergement d'urgence pas comme les autres. Là on est au Grand Voisin. Donc c'est l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul à Paris 14 e à côté de Port-Royal. C'est un grand site de 3 hectares et demi où on est dans une occupation temporaire jusqu'à ce qu'un futur éco-quartier se développe. Les Grands Voisins, c'est un véritable village en plein cœur de Paris. Une expérience de mixité sociale où le vivre ensemble prend ici tout son sens. Au Grand Voisin, il y a plus de 1000 personnes euh, au quotidien. Donc il y a les 600 personnes qui sont hébergées ici. Donc c'est vraiment au cœur du projet. Euh, il y a 250 personnes qui sont euh, vraiment hébergées par Aurore et puis 300 qui sont euh, des travailleurs euh, migrants, hébergés par Coalia. Et puis il y a euh, le reste, c'est-à-dire plus de 130 structures de tout type euh, qui euh, ont des locaux et puis qui du coup participent à la vie non seulement évidemment à l'animation, mais aussi au projet collectif. Des commerces, des artisans, des structures associatives, mais aussi des hébergés d'urgence, ici tout le monde apprend à vivre ensemble. Un projet qui a pu voir le jour, grâce à la coordination de trois associations. Il euh, y a le collectif yes We Camp, qui est une association aussi. Euh, C'est un rassemblement pluridisciplinaire avec des architectes, des constructeurs, mais aussi des urbanistes et puis... Voilà, et qui sont ici en fait avec une mission de rassembler les publics, euh, d'ouvrir le lieu et euh, d'assurer aussi la gestion de nos espaces partagés. Aurore est une association de lutte contre l'exclusion par l'accès à l'hébergement, aux soins et euh, l'insertion professionnelle. Et donc euh, elle est euh, tout le temps en recherche d'espaces pour pouvoir accueillir les personnes en situation de, de précarité. Euh, et donc quand le, le site de l'hôpital a fermé progressivement, euh, l'association Aurore a pu commencer à venir installer des centres d'hébergement ici. Donc le tout premier centre est arrivé en 2011 et bon, il y avait encore quelques services de l'hôpital euh, qui progressivement sont partis et euh, l'association Aurore a eu la gestion globale du site en 2014. Et aujourd'hui, donc, donc, il y a 600 personnes qui sont réparties sur ces six centres d'hébergement. Les foyers d'Aurore, ce sont des, des centres d'hébergement d'urgence et on a aussi des centres d'hébergement de stabilisation. Donc euh, En tout, on a environ 50 nationalités qui sont présentes euh, dans les foyers. Euh, après, voilà, chaque centre a sa spécificité. On a par exemple euh, cœur de femmes. Donc Là, ce sont euh, des femmes, c'est un centre de stabilisation. Euh, C'est-à-dire que là, la plupart euh, ont une activité professionnelle et euh, sont plutôt en attente d'un logement social euh, à l'extérieur. Donc, euh, elles sont euh, assez proches du retour à l'autonomie euh, complète. Euh, voilà. Après, il y a des centres d'urgence où là, c'est des populations... Euh, qui ont, ont été peut-être qui ont une expérience de, de rue assez longue. Euh, on a des personnes qui ont euh, eu différents problèmes par le passé, d'addiction, par exemple, ou euh, des problèmes de santé mentale, euh, voilà. Donc. Et chaque centre a son propre fonctionnement avec ses propres équipes donc euh, généralement un responsable de centre ou chef de service, et puis une équipe de travailleurs sociaux, euh, euh, d'agents hôteliers, donc les personnes qui aident pour euh, le service des repas, euh, l'entretien, la médiation aussi. Chaque centre euh, aurait, pu, enfin, aurait pu exister aussi en dehors, euh, avec la même équipe. Après, la, la différence euh, en étant ici au grand voisin, c'est déjà d'avoir plusieurs centres au même endroit. Donc euh, les équipes et les personnes peuvent aussi se rencontrer, échanger, euh, euh, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, c'est intéressant. Et puis après, il y a aussi euh, toute euh, la mixité des, des publics et des usages qui est aussi intéressante pour les, pour les personnes hébergées comme pour les travailleurs sociaux. Euh, puisqu'il y a beaucoup de, de structures ici euh, qui développent leur activité euh, professionnelle et qui euh, font des passerelles avec euh, les, les personnes hébergées, les gens des les travailleurs sociaux. Euh, voilà. Bien plus qu'un lieu d'accueil et d'hébergement d'urgence. Les résidents des grands voisins peuvent aussi se former à une activité professionnelle. Je suis encadrante technique, donc euh, on travaille sur un dispositif de premières heures. Donc pour la plupart des personnes qui sont ou hébergées sur le site ou qui, sont encore, qui dorment encore à la rue pour certains, c'est de commencer progressivement à retrouver une activité, à reprendre un lien social, à reprendre confiance en soi. Ils sont avec nous pendant un an maximum. L'objectif c'est que pendant cette année-là, on travaille toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir et les aider à avancer, à trouver mieux après et à évoluer dans leur parcours et dans leur situation. Voilà. Ça c'est important, tellement tout le monde les travaille et tellement les contente, comme chez toi donc on a ici ce qui s'appelle le, le, le, le DPH, le Dispositif Premières Heures. C'est un système départemental qui est financé donc par la Ville de Paris. Et ça permet en fait aux personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant plusieurs années de reprendre progressivement une activité professionnelle. Donc de se réadapter en fait au cadre professionnel, Faire des, à venir à des horaires précises, voilà donc c'est peu d'heures c'est euh, 6 heures, euh, 8 heures, c'est maximum 16 heures par semaine euh, donc là on a plusieurs structures qui sont habilitées à recevoir des personnes en, avec ce dispositif donc euh, on a actuellement une quarantaine de personnes qui travaillent euh, via ce dispositif premières heures donc on a par exemple les activités de restauration, le service du midi à, à la lingerie est fait par des personnes en insertion l'entretien des espaces verts, euh, alors là c'est par le biais de Nature Espace qui est une entreprise d'insertion aussi, qui s'occupe des espaces verts. Euh, pour la conciergerie solidaire, on a aussi euh, le poulailler. Donc l'entretien du poulailler, c'est aussi une personne en insertion qui, qui s'en occupe. Après, ça peut répondre aussi à des activités ponctuelles. Par exemple, on a une chocolatière sur le site, qui, pendant les périodes de Noël ou Pâques, a un surplus d'activités. Et donc, fait appel à la conciergerie solidaire pour trouver une personne qui pourrait venir l'aider avec quelques heures par semaine de travail salarié. Voilà. Artisans, commerçants, associatifs mais aussi résidents, tous ensemble apportent sa pierre à l'édifice. Et chacun semble y trouver son compte. Il y a de vrais projets, il y a de jeunes entrepreneurs, il y a, il y a, il y a des associations qui portent des, des projets extraordinaires qui sont d'utilité publique. Et ici ils puisent leur force parce que d'une part c'est peu Onéreux, et d'autre part, il y a cette mixité. On peut demander à son voisin un balai, on peut demander à son voisin un peu de poivre, on peut demander à son voisin un conseil. Donc, c'est une histoire de super grands voisins qui, qui est très belle. Les jeunes et cinq, qu'on a installé au Grand Voisin pour démarrer notre projet d'apiculture d'utilité sociale. Une apiculture où on forme les gens, comme Daniel, qui est roumain, qui parle un peu espagnol. Et comme j'ai vécu en Amérique latine, ben, euh, je le forme euh, essentiellement en espagnol et en français. Euh, ce qu'on essaie de produire, c'est des savoirs et d'essaimer sur nos territoires des gens qui savent s'occuper de l'abeille. Cette apiculture agroécologique, elle doit pouvoir s'appliquer aussi bien à deux ruches qu'à 400 ruches. L'idée c'est de former des vocations, de créer des vocations. Et à partir de là, l'objectif étant, sur les six mois qui viennent, qu'il ait des compétences suffisamment euh, techniques et précises en apiculture pour qu'il soit employable soit chez nous. On est euh, au grand voisin, mais partout ailleurs dans une réflexion sur qu est -ce que, quelle est la place de l'activité un peu dans la ville. Euh, comment tous ces porteurs de projets qui n'ont pas forcément de moyens, que ce soit pour avoir un projet économique, mais culturel ou associatif, euh, puissent déjà avoir des locaux. Et puis aussi, on réfléchit à comment euh, ils peuvent vivre ensemble. Donc il y a cette réflexion euh, qu'on porte. Euh, à l'échelle de l'île de France, de, de lieux un peu créatifs, de proximité, et pas forcément des grands pôles tertiaires euh, qui aujourd'hui sont assez largement vides. Euh, L'association Aurore, on avait déjà un peu testé la mixité entre l'hébergement et euh, les activités euh, professionnelles euh, avec l'archipel euh, dans le huitième. Donc euh, ça avait déjà assez bien marché, mais ce n'était pas euh, d'une telle ampleur et surtout voilà, il n'y avait pas autant de public extérieur avec une programmation, il n'y avait peut-être pas autant de cadres d'échange proposés pour que les publics se, se rencontrent. Donc euh, je, en tout cas euh, d'un point de vue social je pense que c'est assez euh, nouveau et euh, on est encore sur la phase de l'expérience, euh, on est encore en train de voir euh, si euh, ça fonctionne, euh, comment ajuster, euh, et on a, actuellement ça fonctionne mais on a encore, euh, on a encore du boulot quoi, mais, euh, mais euh, c'est encourageant en tout cas des initiatives aux nouveaux projets. Ici, chaque idée peut devenir réalité. Les grands voisins ont même eu l'audace de créer leur propre monnaie locale. En fait, ils peuvent déposer des dons. Euh, pour leurs dons, j'estimerais si ça vaut 15 minutes, 30 minutes, une heure, voire plus. Et après, avec leurs billets, ils peuvent soit donc, reprendre un bien ici, ou alors se rendre à la lingerie pour prendre un café, un plat, un soda. Ou alors à la ressourcerie aussi qui propose ces biens en monnaie temps. Donc, eux, ils ont une équivalence de 10 euros égale une heure de monnaie temps. Et aussi, également, ils pourront accéder à des services. Euh, par exemple, demander un cours de guitare ou un cours de langue. Vous l'aurez compris, les grands voisins, c'est un projet humaniste et solidaire où chacun peut évoluer à son rythme. Euh, ça fait moins d'un an en fait que tout ça se passe, donc euh, les, les personnes euh, par rapport aux personnes hébergées sur le site, euh, celles qui étaient peut-être euh, dans des positions les plus favorables pour aller vers l'autre et pour euh, se, se saisir un peu des différentes opportunités, là actuellement euh, elles, le, elles le font et euh, elles se mélangent bien et elles participent beaucoup aux au, au chantiers participatifs par exemple, euh, on a beaucoup de gens qui se portent bénévoles pour le fonctionnement, pour aider sur tel ou tel projet. On peut toucher, on peut voir, on peut sentir. De toute manière, et ça va déborder sur l'après-site, ici ou dans Paris. Il y a beaucoup de bulles qui vont se nicher dans Paris. Je pense qu'on se rendra compte après coup, après projet, de l'importance de, de ce qui se passe ici et pouvoir peut-être le rééditer dans tous les arrondissements de Paris. Il y en a besoin pour cet urbanisme galopant qui enferme tout le monde dans des espaces géométriques qui ne sont plus humains. C'est mathématique dans des boîtes. Voilà. Et, et ça, ça déboîte les gens. <rire> Même si le concept des grands voisins est éphémère, car les résidents devront quitter les locaux au lancement du projet du promoteur, ils comptent bien exporter leur modèle et qui sait, inspirer peut-être d'autres collectivités locales.